À l'image des équipes enseignantes, des directeurs d'études ou des services de scolarité, des ARE, Aide à la réussite étudiante, des ingénieurs pédagogiques et de tous les acteurs impliqués dont nous avons eu un aperçu aujourd'hui, il est important que leur action soit efficace, qu'ils communiquent et collaborent entre eux. Oui, alors on en a déjà parlé. Dans le cas des outils numériques, on parlera d'interfaçage ou d'interconnexion. À l'USMB, on a déjà la plateforme Moodle. On a également donc, Pegas, qui va bientôt venir remplacer Apogée. On a euh, le e-portfolio avec Caruta, euh, qui sont tous des outils qui font partie de cet écosystème numérique euh, pour l'évaluation des compétences, donc, qui sont au cœur de la PC. Euh, donc Pour en discuter... Participeront à cette table Monsieur Jean-François Langlamé, expert métier au sein de l'équipe projet nationale PC School. Euh, Jean-Jacques Curtelin, responsable de la plateforme Moodle et des premières versions du e-portfolio Caruta de l'USMB, Ainsi que Eric Girodin, directeur du projet portfolio Estrie avec Caruta dans le programme Avenir France 2030 et auteur du modèle de e-portfolio PC, utilisé, on vous le rappelle, avec les témoignages qu'on a vus précédemment, au premier cycle de l'USMB et au sein de plus en plus d'universités. Monsieur Stéphane Vitiello, donc directeur adjoint des études et de la vie étudiante à l'USMB et pilote pour la mise en œuvre de Pégase à l'USMB. Ainsi que Bernard Caron, vice-président en charge de la transformation du premier cycle et pilote du projet Aspire pour l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante <rire> On va commencer par une question générale. Je vais m'adresser euh, en premier lieu à Bernard Caron. Euh, donc, Pour vous, quels sont les enjeux de l'évaluation aux compétences Bonjour à tous et à toutes euh, alors les enjeux alors en fait on va regarder les enjeux vis-à-vis euh, -vis des utilisateurs en fait de l'approche par compétence et évidemment derrière euh, tout le système d'information le portfolio en particulier bon on a vu de, le long de la journée que l'objectif pour l'étudiant euh, c'est de se réguler de se positionner par rapport à des objectifs qu'on a clairement émis pour lui il est donc acteur de sa formation euh, on va lui proposer une progression. Et ce qui est important, c'est qu'il sait dès le départ où il va aller. Euh, par contre, il peut y aller différents chemins, mais on lui dit dès le départ où il va aller. Euh, donc, clairement, on est sur un dispositif d'évaluation euh, formative. Donc, euh, il y a du feedback. On, on le régule tout le long de sa progression. Évidemment, à la fin, il y a une certification, l'obtention du diplôme et l'obtention des compétences qui se trouvent dans la fiche RNCP. Euh, il y a aussi une dimension auto-évaluation. Il y a aussi une dimension où il va être évalué par euh, des pairs, par des professionnels, évidemment par les enseignants. Alors Concernant les, les, les enseignants, on a vu qu'il y a aussi un des enjeux euh, très importants, c'est le collectif de l'équipe pédagogique. Euh, un enseignant tout seul dans sa formation qui part sur l'approche par compétences et donc euh, évaluer ses compétences et utiliser un portfolio, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il euh, y ait vraiment un travail d'équipe qui est important. Euh, ce qui est important aussi pour l'enseignant, c'est de voir qu'il va proposer des ressources à ses étudiants et que les étudiants vont utiliser les ressources. Euh, Est-ce qu'il a visualisé la vidéo Est-ce qu'il a lu l'ouvrage euh, Aujourd'hui, finalement, on lui dit d'aller regarder une vidéo ou de lire un ouvrage. Euh, il l'a fait, il n'a pas fait, on n'en sait strictement rien. Donc ça, c'est aussi un, un, un des enjeux euh, pour les enseignants. Donc depuis de pouvoir suivre, évidemment, l'évolution de, de l'étudiant, et pas juste d'avoir un contrôle, on dira presque certificatif à la fin, euh, tu as 8... Et puis, tu as eu 8, tu as eu 14 et tu as eu 14. Et puis, bon, voilà, tu as eu 8 ou 14. Non, là, clairement, euh, quand un étudiant a une évaluation intermédiaire euh, qui n'est pas de bonne qualité, bah, c'est lui donner les moyens de pouvoir progresser pour atteindre l'objectif. Parce que l'objectif, évidemment, c'est que tous les étudiants puissent atteindre les objectifs qui ont été définis depuis le départ. C'est aussi, moi je pense, la motivation des enseignants. Alors même si souvent la critique on fait concernant l'approche par compétence, les collègues disent Ben c'est quoi, je suis pas motivé, ça sert à quoi, donne moi du sens. Bon, je pense que la journée a permis de donner du sens et les expériences montrent que l'approche par compétence est un moyen aussi de motiver l'équipe enseignante, évidemment, pour faire progresser les étudiants. Il y a aussi comme enjeu, euh, on l'a un peu moins dit aujourd'hui, encore que ça a été un peu distillé, c'est un enjeu pour l'établissement et les équipes pédagogiques, puisque on a une tutelle qui nous demande de faire un certain nombre de choses, euh, décloisonner les formations, euh, de mettre en place l'approche par compétence. Aujourd'hui, l'HCRS euh, évalue la, la vaxée des universités. Le président en a parlé euh, ce matin. Et dedans, il y a clairement l'approche par compétence. Euh, et c'est surtout pour l'ensemble de l'université, alors que ce soit les équipes pédagogiques ou les équipes administratives, on l'a vu tout à l'heure avec euh, un exemple hein, autour d'apogée, autour c'est de partir sur une démarche d'amélioration continue. Alors je, les collègues qui sont dessus, vous ne m'écoutez pas. C'est clair que le travail qui est fait actuellement y compris par le STAPS, c'est des choses qui vont être revues d'année en année. Alors on ne va pas tout jeter pour tout recommencer, mais on est dans une démarche d'amélioration continue. Jusque là, tous les 4 ans et depuis quelques temps, tous les 5 ans, on faisait un gros reset de nos formations, Or, on recommençait tout. Ce qu'on avait fait avant était nul et il fallait refaire une nouvelle offre de formation Alors. Je le caricature un petit peu parce que, bien sûr, il y avait une évolution tous les ans, mais il y avait quand même un saut important tous les cinq ans. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de passer dans un, une démarche d'amélioration continue, une démarche qualité. Et l'approche par compétence est un moyen d'y parvenir où on va modifier régulièrement notre offre de formation euh, et euh, d'éviter tous ces sauts tous les cinq ans où tout d'un coup, euh, il y avait le bas de combat parce qu'il fallait tout recommencer. Et ça... C'est vraiment l'objectif très important pour l'établissement, ainsi que pour les, les formations, les licences en particulier, puisque le projet Aspire est particulièrement centré sur les licences. On vous a invité au tout début à peut-être ranger les téléphones et eh bien cette fois-ci on va vous proposer l'inverse et de sortir vos téléphones portables si vous le souhaitez ou de, du moins d'activer une connexion internet pour accéder soit si vous êtes doué au QR code qui est juste là, soit au lien qui est dessous. L'idée étant de réussir à proposer une réponse à la question qui est affichée ici, pourquoi parle-t-on autant de e-portfolio Autant l'approche par compétences depuis les années 90, ça a beaucoup été évoqué. Mais peut-être qu'à vos oreilles revient plus souvent ces derniers temps le mot e-portfolio. A votre avis, pourquoi en parle-t-on autant première proposition pour collaborer au mieux Aspire le lien là c'est encore plus dur en aspire 1204 Sachant qu'il y a un petit décalage avec les personnes en ligne, donc toutes les personnes qui se connecteront sur le lien et qui sont en ligne, ça risque de s'afficher quelques minutes plus tard, donc il faut peut-être donner une ou deux minutes de, de répit. C'est bon, c'est en cours, ok, très bien. Actuellement, il y a 11 personnes qui sont connectées. Sur le Clap. elles hésitent, les doigts tremblent. Ça y est, 15, 16, ça augmente. 20 Alors la question est posée au public, mais elle va être aussi posée aux intervenants qui sont présents autour de la table ronde. Et pour commencer, je vais la poser. Attention, ce sera pour Bernard Caron en premier. <rire> je vais revenir vers toi, Eric, juste après. Regardez sur l'outil, on a plein de réponses et juste qu'apparemment, elle ne s'affiche pas sur notre petite présentation. <rire> on va peut-être enchaîner en posant les questions directement aux intervenants. Grégory Super. Ah oui. Oui, 36 participants. 37 maintenant. Eh bien Bernard Caron, c'est vous qui avez le micro. Je vous laisse la suite. Je vais les lire donc en très grande euh, compétence. Un peu plus loin, euh, évaluer, euh, pour évaluer les compétences, donc on, compétences, évaluation. Un peu plus loin, complexe, euh, parcours de l'étudiant, laisser une trace. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Valoriser des compétences. Bon, j'ai vu effet de mode, mais c'est très petit. Hein. Euh, <rire> euh, évolution, il euh, bah, y a portfolio, bien évidemment. Euh, voilà, ce sont tous les éléments qui, qui vous viennent à l'esprit euh, concernant la, la question qui vous a été posée. Ah oui, euh, modéliser la PC, effectivement, euh, enfin, c'est un aspect aussi euh, évidemment intéressant qui est au centre euh, ben, des préoccupations et de ce qu'on a fait toute la journée, bien évidemment. Je me tourne maintenant sur euh, Eric Giraudin qui est justement. Euh auteur d'un e-portfolio avec l'aide de Caruta. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet Oui, alors pourquoi on parle autant ou pourquoi on reparle autant du, du portfolio de l'université Ce n'est pas nouveau. Euh, moi, j'ai commencé à travailler, pas dans cette université, mais déjà en 2011, euh, sur un portfolio. Et bien avant moi, il y avait des gens euh, qui travaillaient déjà, par exemple, sur le PEC. Pour ceux qui connaissent, qui était un portfolio euh, qui était plus pour le développement personnel, professionnel, l'orientation, etc. Euh, sauf que euh, déjà en 2011, on voulait commencer à travailler sur les compétences de la formation. Donc à l'époque, c'était déjà dans les IUT, il y avait déjà les premiers euh, programmes euh, pédagogiques nationaux qui arrivaient, euh, il me semble c'est après, c'est 2013, et là il fallait qu'on aide les étudiants, non pas à les évaluer en compétences, mais ce qu'ils fassent en sorte qu'ils conscientisent des compétences de leur formation. Et en fait, on n'avait rien trouvé sur le marché euh, en fait de, qui, qui permettait vraiment de travailler correctement ça. Donc on s'est dit, on va créer euh, finalement des... on va dire une démarche et des outils déjà à l'époque pour essayer d'embarquer de, nos étudiants dans cette réflexion sur les compétences de la formation. Et puis euh, les choses se sont accélérées. Il y a eu euh, bah, différentes euh, réformes, il y a eu des pionniers aussi. En, dès 2017, euh, Jean-Jacques Curtelin, qui est ici, a commencé à, à travailler sur l'évaluation en compétences, en approche par compétences, à Polytech, Polytech Annecy-Chambéry. Ensuite, la réforme des buts, des BUT aussi, des bachelors, où là, c'est en mode accéléré. Euh, les grands projets NCU, euh, justement... Euh, ben, un peu partout en France dont on aspire, mais voilà, qui ont, qui ont amené cette idée de ces nouveaux portfolios, en fait, qui étaient peu développés, qui devaient aller jusqu'à évaluer eh bien, les compétences des étudiants. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, parce que c'est un enjeu aujourd'hui majeur et, et ça a besoin d'être outillé. Merci. D'autres interventions, non D'autres remarques on va passer à la diapositive suivante. Donc euh, même chose que tout à l'heure, on vous laisse retourner sur le lien avec vos téléphones pour répondre à cette question-là. Donc là, on a parlé euh, du portfolio. On va maintenant parler de Moodle. Donc quelle évolution de l'usage de Moodle et quelle connexion avec le e-portfolio Caruta, d'après vous on le... Ouais, on va attendre, On va attendre. On va donner peut-être deux minutes pour donner un peu le temps aux personnes en présence et à distance de répondre un petit peu, et après je vous donnerai la parole. C'est le même code. C'est euh, ouais, Aspire 1204, c'est pareil, il faut certainement que vous peut-être que vous actualisiez si c'est la même question que tout à l'heure. Voilà, super. Je sais que si vous ne savez pas la réponse ou que vous n'avez pas d'idée, vous pouvez mettre un petit vote, un petit like sur euh, un, une des propositions qui a été faite et ça l'affiche en plus gros, si jamais. Plus il y a de likes, plus, plus le terme sera mis en avant. Ça mesure votre acuité visuelle, savoir si vous arrivez à suivre les mots. Bon, on va commencer, donc je vais m'adresser à Jean-Jacques Curtelin. Euh, pour vous, quelle évolution de l'usage de Moodle alors je, veux dire, je ne sais pas. <rire> je plaisante. Euh, en fait. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que, donc, on en a parlé toute la journée, euh, les compétences, elles s'appuient sur, sur des parcours de développement. Les parcours de développement euh, utilisent des apprentissages euh, qu'on a appelés critiques. Moi, j'aime bien les appeler apprentissages clés. Je trouve que c'est un peu différent, mais bon, c'est une, une terminologie. C'est différent. Euh, et puis, ces apprentissages, et, ils utilisent un certain nombre de ressources. Donc, ces ressources, on va les trouver où On va les trouver euh, bah, dans les modules d'enseignement. Les modules d'enseignement, ils se... Il se numérisent de plus en plus sur, sur l'espace Moodle, donc unique. Euh, donc euh, on va retrouver des activités. Des activités, on en a parlé toute la journée aussi avec euh, certaines activités comme les ateliers, comme euh, ça peut être les QCM, les auto-évaluations, je dirais, par, euh, par des, des questionnaires. Toutes ces, ces activités vont laisser des traces. Et c'est ces traces-là qui vont nous intéresser sur, euh, sur la liaison Caruta, parce que Caruta, euh, c'est quoi C'est un portfolio enfin, un portfolio numérique, on ne peut pas parler de Caruta forcément, mais euh, pour, euh, pour établir la preuve d'une compétence atteinte ou d'un niveau de compétence atteint, euh, il faut euh, étayer cette preuve avec un, un texte qui va faire la synthèse de tout un tas de situations qui ont été vécues. On, on voit que sur les BUT, euh, des situations sont proposées en quelque sorte par les équipes enseignantes, les, les, les SAE, qui vont, qui vont permettre à l'étudiant de, de mobiliser tout un tas de ressources qu'il aura, qu aura pu acquérir dans, dans, dans, dans ses cours, dans les modules, etc., dans ses apprentissages. Et, et c est, c est, toutes ces ressources-là, il faut vraiment qu'il euh, qu les ait, sinon il ne pourra pas les mobiliser forcément. Et donc la Moodle va laisser des traces, sur ces activités, ces traces seront amenées comme éléments attestant d'une preuve de, de compétence et on, on, va, on va avoir forcément le lien entre Moodle et Kahuta pour pour exporter en quelque sorte un certain nombre d'éléments que ce soit des résultats de, de tests, que ce soit des documents déposés qui ont été évalués avec une, une bonne appréciation. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses. Ça peut être aussi, ben, tout à l'heure, on parlait des ateliers Moodle. Je ne sais pas si vous avez pratiqué ça, mais l'évaluation par les pairs qui fait que euh, ben, certains certain travail est reconnu aussi par, par les pairs. On peut amener ça comme une preuve aussi, comme une trace sur, euh, sur Moodle. Donc, on a besoin de ces interconnexions pour... Euh, pour faire fonctionner les deux logiciels finalement, les deux systèmes euh, en cohérence et, et avoir euh, une remontée d'informations. Derrière, euh, ça, bon, ça, ça va au-delà aussi puisqu'on pourrait aussi remonter ces informations dans les, dans les systèmes d'information pour, pour, euh, pour alimenter Apogée ou, euh, ou Pégase plus tard. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ceux qui ne savaient pas. <rire> Juste compléter une chose, c'est que dans le e-portfolio, ce qu'on offre en plus et qu'on ne voit pas forcément dans Moodle, c'est cette trajectoire bien réfléchie, bien conscientisée de l'étudiant justement sur son chemin vers la compétence. Donc il y a des éléments comme l'a dit Jean-Jacques qui sont travaillés dans Moodle au niveau des ressources, voire des apprentissages. Et puis dans Caruta, on peut aussi travailler directement les apprentissages. Euh, mais en fait l'idée c'est qu'on arrive à tout récupérer pour que l'étudiant eh voit cette trace, qui, ce chemin, cette progression qui grandit vers chaque niveau de compétence attendu, celle attendue par la formation, et puis d'autres compétences, on en a beaucoup parlé hein, dans une logique d'ouverture, qui ne sont pas forcément attendues par la formation, mais que l'étudiant pourrait valoriser aussi. Donc tout ça se complète. On peut juste aussi compléter sur le fait que sur Moodle, on aura aussi la possibilité éventuellement peut-être de faire remonter des, des éléments de, de, du portfolio pour dire, bah tiens, euh, pour développer cette compétence, il te manque un certain nombre d'apprentissages. Donc euh, ça, ça, ça, peut, euh, ça peut être réalisé à l'aide de, de mise en place de tableaux de bord en utilisant aussi les, ce, qu on a, ce, qui est, ce qui est en vogue aussi en ce moment et qui va être qui va de plus en plus les learning analytics qui vont permettre de, de, de remonter un certain nombre d'éléments euh, qui vont regrouper euh, l'information sur le, le, les décrochements possibles de, des étudiants ou leurs euh, leur difficultés rencontrées sur leur, leurs apprentissages. Donc ça aussi, ça fait partie des, de, de, ce, de cet ensemble d'informations qui vont être euh, nécessaires pour, euh, pour le suivi de nos étudiants. Attention, on a encore une nouvelle question. Cette c'est une question double. Euh, quelles sont les évolutions que peut avoir Moodle et quels peuvent être les liens avec justement Caruta, ou le e-portfolio. Oui, tout à fait. Oui. Non, Du coup, je reprends, on est sur une autre question, c'est sur comment intégrer l'évaluation en compétences dans ces outils numériques, qu'on vient d'évoquer à l'instant. Notamment dans Pegase. Une information intéressante. On a Apogée qui est euh, présent qui a plus de 20 ans, qui est maintenant vieillissant et donc Pégase va prendre le relais. Comment intégrer justement cette évaluation en compétences dans Pégase Pour les personnes en ligne, on vous annonce que les réponses ne sont pas forcément anonymes. <rire> Faites attention à ce que vous écrivez. <rire> Alors, Pour rebondir et pour répondre à cette question, je vais m'adresser à la personne qui pilote la mise en œuvre de Pégase, j'ai nommé Stéphane Vitiello, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques pistes Alors, comment, comment intégrer l'évaluation des compétences dans Pégase Je vais faire la même réponse que Jean-Jacques <rire> Je ne sais pas. Non, alors, ce que je veux dire, c'est que déjà Pégase est en cours de développement. C'est un projet qui, qui se co-construit avec les établissements, donc qui va évoluer sur les, les prochaines années. Alors... Pour nous, euh, euh, voilà, Pégase va remplacer Apogée, le système d'information scolarité. Et euh, nous, on a prévu un déploiement euh, qui devrait intervenir à la rentrée 2023, si tout se passe bien, si les, les étoiles sont alignées, etc. Alors, euh, j'allais dire, vous l'avez constaté, Apogée est en fin de course. Hein, il est vieux, il est, pas, il est peu flexible. Et d'après les tests qu'on a pu euh, déjà effectuer, puisqu'on a déjà accès à Pégase et puis euh, on, on travaille dessus, euh, on peut dire que, euh, rien que déjà dans le, la construction de l'offre de formation et puis euh, l'accès le, le, le, au calcul de résultats et de notes, donc on a déjà beaucoup plus de, de souplesse que, que, que peut avoir Apogée Néanmoins, euh, pour l'heure, euh, euh, on ne peut pas encore gérer euh, la, la, comp la, la compétence dans, dans Pégase. Euh, donc on est très en attente de ce que le groupe PCSchool va pouvoir livrer euh, dans, dans, dans les mois et peut-être l'année qui, qui vient. Et j'espère qu'on sera en ordre de marche pour la rentrée 2023 sur ce sujet-là. Alors les attentes, en fait, c'est plutôt, on a le dire, comment on va prendre en compte les compétences dans l'évaluation et le calcul des notes et des résultats, comment on va les articuler avec les disciplines et puis, et puis aussi, euh, d'un point de vue technique, comment on va faire apparaître les compétences sur les relevés de notes Parce qu'on a bien vu que euh, ce n'était pas très, très clair pour les étudiants, et même des fois pour, pour les enseignants, en interne et puis aussi en externe, par rapport à pouvoir faire valoriser euh, ces résultats euh, dans le monde du travail ou vers d'autres universités. Il euh, y a aussi une attente sur l'interopérabilité. On a bien vu tout à l'heure euh, par rapport aux autres outils de façon à pouvoir récupérer des notations d'évaluation des compétences et puis vous avez bien compris qu'en fait il faut un travail en amont que les maquettes soient comment dire bien pensées bien réfléchies parce qu'il y a des enjeux derrière il y a des enjeux notamment sur l'œuvre de formation donc il faut qu'elle soit lisible en termes de connaissances de compétences de contenu pour les étudiants il y a des enjeux aussi sur la diffusion des modalités de contrôle de connaissances et de compétences qui doivent être transparentes pour les étudiants. Et puis, je dirais aussi, il y a des enjeux sur la construction d'un point de vue administratif des emplois du temps. Il faut que tout ça puisse s'articuler de façon globale et cohérente. Donc voilà, il y a du boulot, mais on va s'y atteler. Bien, merci. Euh, donc j'ai vu tout à l'heure, il y avait deux mots que j'ai retenus en particulier, c'est souplesse et agilité. Alors ça tombe bien parce que c'était de cela dont je voulais vous parler un petit peu euh, très rapidement. Euh, sur le projet PCSchool, en fait, euh, la cible c'est euh, tout le SR et en fait c'est six ministères. Donc c'est les 70 universités bien évidemment, mais on a aussi toutes les grandes écoles, enfin on a une grande partie des grandes écoles, et évidemment aussi ils partent sur d'autres scénarios. Donc c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup, beaucoup de souplesse. Beaucoup de souplesse, on va considérer qu'actuellement, j'ai l'impression qu'on on est en phase d'appropriation. Alors vous, vous êtes pratiquement en phase de généralisation de l'approche par compétence dans, dans votre établissement il y a malheureusement beaucoup d'établissements qui, pour le moment, sont plutôt attentistes, ne savent pas trop comment s'y prendre. Et il y a déjà cette première question à régler, c'est de savoir de quel référentiel on va, on va parler, et quel référentiel on va, on va manipuler dans, dans les maquettes. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on parle beaucoup, je vois, l'évaluation compétences. Dans Pégase, on a euh, d'autres problématiques à gérer sur les compétences. C'est déjà la question de l'affichage des compétences dans les maquettes, afin de les rendre visibles, compréhensibles que le jeune euh, étudiant le jeune lycéen puisse savoir un petit peu exactement ce que c'est ce colle, qui va se superposer par rapport aux, aux maquettes euh, que vous avez l'habitude de, de, euh, de proposer et puis je vais dire l'en amont et puis on va passer aussi en aval c'est la question de euh, la valorisation évidemment de cette approche euh, par compétence et, et là aussi on a tout un arsenal euh, de, de possibilités on a évidemment du réglementaire, le supplément au diplôme, où là c'est en fin de curse qu'on va valoriser le parcours de notre étudiant et puis on, on va compter aussi sur d'autres outils pour euh, permettre un suivi en temps réel de euh, l'acquisition des, euh, des compétences. Voilà, je ne vais pas plus loin. Merci beaucoup. On passe à la question suivante. Ne rangez pas votre téléphone, on a encore un clap sur cette question. Non Ah, il a été enlevé, très bien. Eh bien, on est sûr. La Caisse des dépôts et de consignation, qui est une institution française et financière, qui rend des comptes directement au Parlement. Eh bien, si vous ne le savez pas encore, elle est en train de réfléchir à un passeport sur les compétences. C'est pourquoi je vais m'adresser à Eric. Alors, cette petite, petite correction, elle ne réfléchit pas. La Caisse des dépôts travaille et est en train de développer ce portfolio. Euh, donc, qui, qui arrive... Euh, Peut-être dire une bêtise, j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir, mais il me semble que c'est 2023. En tout cas, dans des premières versions. En fait, ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le portfolio du, développé pour le monde du travail, donc par la Caisse des dépôts, qui s'appelle exactement « passeport d'orientation, de formation et de compétences », va surtout contenir en fait, euh, les certifications. Des certifications, donc des, des diplômes obtenus hein, dès l'âge de 15 ans, et des certifications des compétences qui auraient été euh, bah justement euh, obtenues. Euh, ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a un problème, c'est euh, quand quelqu'un présente euh, comment dire, euh, ses compétences ben, au monde du euh, enfin, au recruteur, qu'est-ce qu'il a comme outil Il a LinkedIn. Bon, il peut présenter une attestation de son diplôme, d'accord, mais en termes de compétences, euh, bah, de plus en plus on, on utilise des réseaux où on sait que les, les compétences, euh, les informations sont peu fiables. C'est-à-dire qu'il y a environ à peu près 60%. J'ai eu un résultat d'une enquête, je suis désolé, je ne peux pas citer la source parce que c'était en conférence euh, qu'on me les a données. Mais en, en tout cas, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité quand même. Euh, sur LinkedIn, il y a beaucoup de... Enfin, rien n'est vérifié de tout ce qu'on déclare. Donc l'idée ici, c'est que tout ce qui sera sur ce portfolio, ce passeport de compétences, sera attesté, certifié. Donc ce n'est pas un portfolio comme ce qu'on est en train de faire ici, euh, portfolio d'évaluation progressive, etc. Mais c'est un portfolio qui contiendra ce qui va sortir de notre portfolio Caruta. Et je pense euh, ce qui va sortir suite aux évaluations, mettons que ce soit les évaluations qui proviennent des référentiels APC, des référentiels de formation, je pense qu'elles vont arriver dans Pégase, ces évaluations-là. Et euh, euh, il va falloir les, les ressortir, comment dire, on parlait d'agilité là tout à l'heure, de souplesse, et il va falloir les présenter sous la forme de certification en fait. Donc est-ce que je me trompe là je je, C'est une question hein, que je, je pose à, euh, donc à notre expert, en tout cas Pégase PC School, euh, Est-ce que finalement Pégase n'est pas euh, au centre, c'est-à-dire n'est pas un pivot entre les portfolios et l'APC et le monde des certifications C'est-à-dire que ces fameuses fiches RNCP là, euh, euh, et puis le portfolio du monde du travail qui va contenir certainement les certifications RNCP, mais aussi, j'ai entendu parler d'autres formats de compétences, hein, celle du ROM 4.0 donc, est-ce que Pégase n'est pas le pivot entre les deux Voilà, c'est une question. Merci Eric. Alors on va distinguer Pegas qui est le successeur d'Apogée, qui est donc un système d'information de gestion de la scolarité et plus plus, euh, du projet PCSchool qui lui est un, un, le futur système d'information de gestion de la formation au sens large, avec évidemment euh, eh bien une urbanisation qui est beaucoup plus conséquente et une logique donc de fonctionnement en API, ce qui fait que les applications vont pouvoir évidemment parler entre elles, échanger des données et évidemment un peu Pegas sera un peu le juge de paix parce que beaucoup de choses vont passer par là et seront les données seront certifiées, qualifiées en passant par, euh, par Pégase euh, donc oui euh, en effet Pégase il a vocation à, à fiabiliser les informations à les certifier et après ça à permettre euh, en effet d'alimenter euh, la caisse des dépôts euh, les, les solutions portées par la caisse des dépôts et puis également euh, les, les, tous les e-portfolios voilà. ça me semble en effet essentiel que euh, voilà, le, le juge de paix soit, soit, soit Pégase que les informations transitent par là soient euh, validées, officialisées pour être après ça euh, traitées, tu, tu donner l'exemple de LinkedIn, oui, c'est tout à fait dans cette logique-là d'avoir quelque chose qui soit propre en sortant de notre futur système d'information. Je vais juste rajouter quelque chose. Dans le cadre du projet à venir dont on a un petit peu parlé aujourd'hui, il est déjà acté qu'on doit travailler euh, euh, justement là, hein, ce fameux passeport-là qui va généraliser dans le supérieur. Et il y a aussi un volet dont on n'a pas parlé, le portfolio du scolaire euh, également, qui sera connecté avec ce portfolio. Il est, il est déjà acté que dans le cadre de ce programme national qui est ambitieux sur 10 ans, on doit travailler avec la Caisse des dépôts parce que aussi bien le portfolio du scolaire que celui du supérieur doit être portable vers celui du monde du travail. Donc euh, vous voyez qu'on a beaucoup de, de défis qui nous attendent là. On a parlé de l'évaluation par compétence, qu'on prenne en compte aussi le... La correspondance avec les certifications en sorties, sans rentrer dans trop de détails techniques, parce que je crois qu'il n'est pas l'heure, mais sauf si vous me le demandez. On a quelques questions par ici. Oui. Bonsoir, une question très courte, quid d'Ametis dans ce trio Quid d'Ametis, qui est le, le système qui nous permet d'afficher l'offre de formation à l'université. Alors, je peux peut-être apporter quelques éléments de réponse. Donc Amethys, pour l'instant est utilisé dans l'établissement au niveau de l'affichage de l'offre de formation et puis le pilotage des charges d'enseignement. On va continuer dans cet esprit là. Pour l'instant, on ne va pas tout révolutionner. Le processus Amétis restera toujours comme afficheur de l'offre de formation. Et après, ça sera à l'établissement de décider quel pilotage il souhaite mettre en œuvre pour piloter mieux l'établissement. Mais dans le processus, Amétis sera toujours la première brique pour l'instant, en attendant des développements supérieurs, supplémentaires qui arriveront dans les futures années. Mais pour l'heure actuelle, on ne peut pas non plus présager de l'avenir et de savoir comment ça va se passer. J'avais une suggestion. On peut peut-être ajouter sur Amétis euh, un, un volet compétences, justement, euh, pour chaque UA, euh, puisqu'on est en train de travailler dessus euh, avec nos gabarits. Donc euh, on peut imaginer que ça s'affiche aussi. Comme ça, euh, aussi bien les, les, les, les profs de lycée, enfin tous les personnels qui qui travaillent sur l'orientation pour les, les jeunes candidats à l'université, etc., mais aussi pour les, les entreprises, de, de voir peut-être un petit peu nos, nos compétences. Après, j'avais une question, parce que on n'aimerait pas faire le boulot dix fois. Hein voilà. euh, qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne nous imposera pas après un modèle qu'est-ce des dépôts et consignations, où eux, finalement, ben, ils se contentent tout simplement des fichiers RNCP nous, on nous a demandé de réécrire les fiches RNCP euh, avec notre vocabulaire à nous, adapté à nos formations, à nous, mais quand même en montrant la correspondance fiches RNCP. Euh, il ne faudrait pas qu'un jour, on nous dise, ben, maintenant, on... On revient à ce que c'était avant parce que je crois que là, tout le monde va tout poser par terre et puis on va tous s'en aller. Quoi. <rire> parce que là, vous demandez des choses. Enfin, on, est, on est tous extrêmement, extrêmement sollicités en ce moment. Donc, euh, il y a un moment, les équipes pédagogiques, elles ne vous suivront pas. Nathalie, je, je vais essayer de te rassurer. Enfin, euh, oui, c'est rassurer alors, mes collègues aussi. Hein, parce que, pr premièrement, voilà. concernant euh, Amétis et, et les compétences, on est en train de travailler dessus. Mais il euh, faut comprendre qu'on est une des universités assez en avance sur le sujet et qu'on n'a pas forcément l'outil euh, nécessaire pour faire ce qu'on veut. Euh, et donc, on travaille avec nos, nos partenaires pour améliorer les outils. Donc là, on est dessus. Et concernant Pegase, euh, pardon, euh, Amétis, on est dessus. Maintenant, concernant ton interrogation, est-ce qu'on ne va pas changer de dispositif euh, Notre tutelle nous demande de travailler avec la PC. d'accord Maintenant, je peux pas, moi, te promettre que la tutelle va pas changer d'avis. Mais a priori, je pense qu'elle va... <rire> on, on, doit, on a des, des impératifs. On a une tutelle qui nous demande de faire les choses d'une certaine manière. On doit répondre aux, aux demandes de, de la tutelle. Euh, bon maintenant l'APC, ça fait quand même un moment que c'est dans les tuyaux, euh, en particulier notre projet Aspire, il a été pensé il y a 5-6 ans même, donc euh, on peut se dire qu'il euh, y a de la durée. Euh, la vaccée est aujourd'hui évaluée en demandant à ce que les formations soient sous forme euh, APC, nous on y sera déjà lorsque on, sera, on sera évalué. Je ne vois pas ce qui pourrait faire que, que ça change. Euh, éventuellement, ce qui pourrait faire que ça change, c'est qu'on ne soit pas capable de la mettre en place et qu'on ne soit pas capable d'améliorer la réussite de nos étudiants. Mais je pense que sur ces deux objectifs, on va pouvoir y arriver ensemble. Il n'y a aucune raison à ce moment-là que notre tutelle change d'avis. — Non, mais je, enfin bon, il y avait 40, plus de 40 établissements qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, on a juste communiqué sur le réseau des NCU et puis peut-être sur un autre réseau. Et il y a de nombreux établissements qui nous écoutent aujourd'hui. Et euh, ils nous écoutent parce qu'ils savent qu'on fait partie des pionniers. On n'est pas les seuls. Hein, il y en a d'autres hein, en France. Euh, et euh, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire et euh, ils sont attentifs par rapport à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, aux expériences plutôt positives qu'on a eues aujourd'hui. On voit bien que l'appropriation par euh, les équipes pédagogiques, les, les, les, les témoignages que nous avons eus euh, tout à l'heure, euh, y compris par les personnels administratifs qui, qui sentent qu'ils sont embarqués dans un, un dispositif qui doit améliorer la réussite des étudiants, pour moi, il n'y a aucune raison qu'on change le cap. Et puis également dans le, dans le fameux projet Avenir, hein, qui est 2022-2032. Justement, dans ce dossier-là, euh, en fait, par qui il est piloté ce projet avant tout C'est par le secréta secrétariat général pour les investissements d'avenir, donc sous le cabinet du Premier ministre. Euh, avec, euh, il y a aussi le, il y a le, il y a trois ministères dessus déjà, euh, le supérieur et le scolaire. Euh, et donc il est écrit dans le dossier scientifique, avec des indicateurs de l'ANR, euh, qui porte vraiment sur l'APC. On est attendu sur l'approche par compétence. Et euh, pour moi, je, je ne vois pas pourquoi il y aurait un danger, parce qu'il ne faut surtout pas confondre l'approche pédagogique, où on, a, on apprend à l'étudiant à agir. C'est pour ça qu'on a des niveaux, c'est ce qui se fait progressivement. C'est la vidéo, comme le dit, euh, le rappelle souvent, euh, c'est la vision vidéographique, la compétence en mouvement qui se développe. Et puis la photo, à un instant donné, en sortie, c'est les certifications. Ce c'est pas, pas du tout les mêmes logiques, mais elles sont complémentaires. Donc euh, moi, pour moi, ce danger, il n'existe pas. Et deuxième... Si Non, non, le, le danger que... Ouais. Bah. Oui, mais alors... Ah. En fait, moi, ce que je soulignais, c'est que bon, si travail. vous avez dit que la caisse des dépôts et consignations... Travaille principalement à partir des fiches RNCP, ce qu'on conçoit aisément. Hein. Oui. C'est une source si. euh, voilà, nationale. Mais euh, est-ce qu'ils ne risque pas de, de, de remettre en cause Alors, on a eu un élément de réponse avec Pégase, mais nous, on écrit nos propres compétences, oui. mais on fait des correspondances avec les blocs euh, RNCP de nos fiches RNCP. Oui, oui. Mais, mais malgré tout, euh, voilà, on ne voudrait pas non plus que nos étudiants, il se voit euh, jeter nos futurs diplômés parce que euh, c'est pas écrit dans le jargon euh, de ce que la Caisse des dépôts et consignations va, va proposer comme, euh, comme euh, portfolio, je ne sais quoi, de, de, de compétences. Donc c'est là que je dis que nous, on veut pas faire le travail deux fois parce que sinon, euh, hmm. voilà, on pouvait juste garder nos fiches de, de compétences RNCP et puis euh, faire une petite explication de texte à, à nos étudiants et à nos équipes pédagogiques bon, bon, en, en tout cas, là, on est en amont. C'est-à-dire que le module compétences dans Pégase PC School, il n'est pas encore écrit. C'est-à-dire qu'on a une chance, c'est qu'on est en amont, et c'est que nous, en tout cas, on peut prévoir nos scénarios, nos différents scénarios. C'est-à-dire qu'on on sait, effectivement, qu'il y a des fiches RNCP attendues. Et pédagogiquement, c'est nous qui décidons de nos référentiels du moment qu'on arrive à les faire sortir sur ces fiches. Après, ça m'étonnerait qu'elles changent beaucoup, ces fiches, RNCP, mais on, on a toujours cette souplesse pédagogique, c'est ce que je voulais vous dire, et en plus, c'est renforcé euh, dans le, le fameux projet, euh, c'est un programme national, ce n'est pas un programme local. Donc à mon avis, ce projet-là, euh, il est très attendu par trois ministères qui nous demandent de travailler avec le ministère du Travail pour que tout s'articule bien. Donc au contraire, c'est moi je pense que c'est un projet de futur, on n'est pas dans un projet de fin. Donc le travail que vous faites aujourd'hui, de vous approprier, il ben, y a des choses attendues en sortie, très bien, et vous, pédagogiquement, vous l'appropriez, vous vous réécrivez euh, pour arriver à former. Parce que les fichiers RNCP, ce ne sont que des attendus de sortie, ça ne dit pas comment. Moi, je pense que de ce côté-là, au contraire, c'est plutôt rassurant. En plus, on part sur 10 ans, euh, ils n'auraient pas accepté ce projet-là maintenant euh, si, on devait, euh, si ça devait changer dans deux ans. Quoi. Oui, moi, j'ai une petite question qui m'est venue comme ça, peut-être un peu bête. Mais qui aura l'accès à, euh, à ces portfolios Est-ce que ce sera juste l'étudiant, l'enseignant, ou est-ce que c'est hébergé Ça va être un peu comme Moodle, ou ce sera hébergé aussi sur d'autres serveurs Enfin, je ne sais pas, parce que je, je pense qu'il peut y avoir peut-être des informations sensibles. Je ne sais oui. pas si ça va. Ah bien sûr. Euh, bah, déjà, ne serait-ce que dans la version prototype actuelle, donc il y a. Il y, a des, il y a bien des, des conditions d'utilisation conformes au RGPD euh, ce sera destiné à, enfin, comment dire, on va créer un hébergement national qui sera proposé par des universités à d'autres universités donc on est en train de construire un modèle d'hébergement donc c'est vraiment euh, comment dire, c est, c est, ce sera en France de façon, dans des universités euh, soumis au RGPD etc donc euh, de ce côté là déjà euh, on respecte le, le droit français. Deuxièmement, tout ce qui n'est dans le portfolio n'est pas destiné à être partagé. C'est que certaines choses qui sont partagées euh, dans la pédagogie, hein, comme dans Moodle. Quand euh, vous déposez des travaux dans Moodle, bah, là, certains éléments sont destinés à être partagés avec l'enseignant, voire à un père, mais parce que ça a été décidé dans la pédagogie. Mais euh, c'est quand même l'étudiant qui déclenche le partage. Normalement, c'est lui qui fait la demande d'évaluation qui déclenche un partage. Donc l'étudiant est quand même, j'aimais bien le mot, une contrôle, enfin, contrôle en tout cas. Euh, euh, voilà. Après, on lui donnera plus de possibilités, c'est-à-dire de partager un recruteur, mais à chaque fois, ça se fera de manière bien sécurisée, par un, un lien mail, en tout cas, qui pourrait être temporaire. Donc c'est lui qui décide. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Oui, Oui, j'aurais voulu que Bernard précise, précise une chose qu'il a dite en introduction de la table ronde. C'est pas la première fois que je l'entends, ça crée une incertitude au niveau des équipes administratives, donc c'est pour ça que je voudrais avoir cette précision. Vous dites que nous sommes entrés dans une démarche qualité qui nous permettra de modifier régulièrement notre offre de formation sans attendre les changements des contrats quinquennaux. Est-ce que vous pouvez préciser un peu sur le champ des modifications, l'envergure, le périmètre Je crois qu'effectivement, les équipes ont besoin d'être un peu rassurées là-dessus parce que leur endurance alors, à l'incertitude est limitée. Alors... Euh Clairement, la demande aujourd'hui est de passer dans une démarche qualité, euh, une démarche amélioration continue des formations et non plus. Bon, je caricature. Pendant cinq ans, on touche à rien. On fait un grand saut et à nouveau, pendant cinq ans, on touche à rien. Bon, Ce n'est pas vrai. Hein, on, on fait évidemment des modifications et de toute façon, euh, les équipes pédagogiques modifient leur pédagogie euh, et font un feedback de toute façon de leur pédagogie par rapport aux, aux retours qu'ils peuvent avoir des, des étudiants. Euh, Bon, cette démarche-là veut dire que tous les 5 ans, on fait un gros boulot, on est obligé de pousser les meubles et c'est fatigant. Donc là, l'idée, c'est que la charge qui se fait sur une année soit répartie sur 5 années. C'est-à-dire que tous les ans, on fera un cinquième de la charge qu'on faisait une fois tous les 5 ans. Euh, C'est-à-dire que lorsqu'on sera évalué... On ne va pas dire ben, on a tout changé, ce qu'il y avait avant, ce n'était pas terrible. Et, alors Je ne dis pas que ce pas terrible, c'est qu'on a dû s'adapter à l'environnement, aux étudiants, aux lycéens qui arrivent, aux formations qu'il y a après. Donc là, l'idée, c'est que lorsqu'on va être évalué, on va dire ben voilà, vous nous avez évalué il y a cinq ans, on a déjà fait tout ça, puis l'année prochaine, on fera juste un cinquième. Et on continuera comme ça. C'est-à-dire, je pense que c'est plutôt rassurant ce que je suis en train de dire, c'est que euh, la transformation va se faire de manière continue au lieu de se faire par saut. Alors je sais bien que vous avez en tête, parce qu'il y a les aspects techniques, et il faut le dire, c'est que, et on le voit bien sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, moi je ne pensais pas que changer le nom du NUA pouvait entraîner un travail considérable tel que ça a été exprimé. Alors il faut le faire parce qu'un jour ou l'autre il fallait le faire. Et on essaiera de ne pas le refaire d'ici l'arrivée de Pégase. Moi, ce que j'espère, c'est que notre système d'information pourra encaisser le fait que quand on change le nom du nua ça ne prenne pas une journée de boulot. Parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près là que, que l'on en est. Parce que quand on, Bon, la journée... J'exagère, mais euh, en tout cas, pour une formation, c'est plusieurs journées de, de travail. En tout cas, je pense qu'on est d'accord sur ce, sur ce constat. Euh, ça, ça veut dire que... Bon, peut-être les applicatifs, et en particulier Apogée est mal adapté. Il a été créé il y a longtemps, et je pense que Pégase, on parlait de souplesse tout à l'heure, euh, devrait permettre cette souplesse, mais je me ferai confirmer par, euh, <rire> par l'expert le, du, du sujet. Et c'est aussi peut-être, euh, à mon avis, plus important, les connexions aux autres applicatifs du système d'information. Et Je pense que là, euh, il va falloir qu'on profite de l'arrivée de Pégase pour réfléchir à que euh, lorsqu'on change le nom du Nua, lorsqu'on rajoute un module, lorsqu'on qu'il y a des, des répercussions euh, évidemment sur le pilotage, le coût, euh, sur l'affichage de l'offre de formation, que ça ne prenne un, un temps pas possible. Euh, tout à l'heure, j'ai entendu euh, Isabelle Boisson parler de euh, voilà, on va faire une modification. Il faut faire attention à ça et à ça et à ça et à ça pour qu'à la fin, ça se passe bien et que euh, le relevé de notes de l'étudiant ressemble à quelque chose. Bon, clairement, on, on a des... D'une part des outils qui sont inadaptés et peut-être des process à modifier pour pas qu'on en arrive à ce qui se passe en ce moment où clairement les, les équipes sont, sont sous pression. Enfin Moi comme ça de l'extérieur, changer le nom d'une UA, changer le nom d'un module euh, ne devrait pas coûter aussi cher que ce que ça coûte aujourd'hui. Merci pour ce tour de table sur l'écosystème numérique. Est-ce que vous auriez un dernier mot à donner pour clôturer cette table ronde Moi, Je veux absolument rassurer ma collègue qui a l'air d'être très inquiète. Euh, oui, alors on a effectivement intégré dans Pegas des systèmes d'évolution de maquettes euh, qui sont beaucoup beaucoup moins contraignants que ce que nous avions dans Apogee. Euh, on a également des systèmes de recopie intégrés qui sont très très pratiques. Mais dommage, je crois que vous partez dans, dans deux mois, c'est ça. On n'aura peut-être pas le temps de, de voir la bête. Mais non, non, c est, c est... voilà, a... c'est vrai que ça fait c'est important. Et pour rebondir sur ce que vient de dire le, le monsieur le vice-président, euh, l'inspection générale dans son rapport transformation numérique des formations avait bien insisté euh, auprès des gouvernances euh, pour qu'ils s'approprient au plus vite possible euh, Pégase et le projet PC School, euh, notamment pour revoir euh, les missions des services euh, impactés, donc de scolarité, de gestion de la formation. Euh, donc ça fait partie effectivement de, euh, du changement, euh, c'est revoir l'intégralité des, des process.